au euh, dans le cadre euh, de la gestion de, la de services et demande d'assistance. Iso. Euh. Hey, no. Toutes nos lignes sont occupées. Nous vous prions de bien vouloir patienter. Bonjour. Allô. Allô Allô. Alors, je vous appelle, j'ai un problème avec ma Renault. Vous avez un problème avec vos douaniales? Non, avec mon Renault. Oui, monsieur, il y a un dossier ouvert Comment En quoi peux-je vous aider bah, En gros, bah, le moteur, j'ai tapé dans un arbre et puis il, il fume le moteur. D'accord. Euh, vous avez un... Monsieur, l'intervention sera payante. D'accord. C'est quoi comme véhicule vous avez, monsieur J'ai une Renault Mégane. Une Renault Mégane Je peux avoir votre nom D'accord. Oui. Tavo Norman. Pardon Tavo Norman. <rire> Caro Norman. Oui. Euh, le téléphone, s'il vous plaît 06. Ah, ah 06. Ah. Oui, j'ai un problème euh, de cancer et je ne parle pas normalement. Euh, D'accord, vous... il n'y a pas de soucis, monsieur. Comment Je vous écoute. Votre numéro de téléphone, c'est le 06 06-79. Oui. 89. 84? Oui, 98. Oui. Mm -hmm. 00. D'accord, je répète. monsieur. 06, 79, 84, 98 et 00. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. et toi le frère. Désolé, Pardon? mon frère. Euh, désolé, désolé, désolé, désolé. mon frère, là, il parle dans le téléphone là, mon frère mon Frère, il parle dans le téléphone, il dérange l'appel. Là, allô, oui, allô, oui, bon oui, mais je peux m'adresser à une seule personne. Bah oui, mais en fait, c'est mon frère. Là, il parle dans le téléphone, oui, oui, bon, oui, bah oui, en fait, c'est pas ma faute. Désolé, petit frère, va faire tes devoirs. Non, si. 18 ans, je fais comme je veux. Va bah, au bureau, je te dis tout de suite. Arrête oui. de faire lard mais non, mais j'ai dit ans, je fais comme je veux, la voiture elle est cassée à papa là. Ah oui, c'est vrai. Bon, je te continue dans 5 minutes. Oui. Alors, la voiture à mon papa elle est cassée, puis voilà, bah voilà quoi. Allo Monsieur, okay, oui. Allo <rire> <rire> Oui, oui connard. Hein ouais connard hein qu'est-ce tu veux encore qu'est-ce tu veux encore je veux te baiser je une hein te, te, te baiser oh. une voiture, oh. mon papa oh. est cassé ta voiture qu'est-ce qu'elle a ta voiture qu'est-ce qu'elle a ta putain de voiture elle t'a hein dis-moi dis connard elle est cassée de de ce salaud <rire> tu veux qu'il te ramène un, sandwich oui. Oh. un hein sandwich oui un sandwich avec quoi du bacon. tu veux qu'il te tu veux que je te dise avec quoi Allez, va. Allez, va mon petit, va mon petit. Va mon petit voir des, des dessins animés de, de pour nous. Hein J'ai rien compris. un <rire> sandwich avec des bacon. C'est quoi son délire à ce mec Je sais pas. Ok, J'sais... attends, j'ai pas un Ah si.